Eh bien, Salut à tous, c'est Splint et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui une vidéo setup, ça faisait longtemps que j'avais envie d'en faire une et les récents commentaires sur ma chaîne m'ont souligné que c'était effectivement une bonne idée, il y a pas mal de gens qui sont intéressés et qui voudraient savoir quels produits j'utilise tout simplement pour produire mes vidéos ou même au quotidien, tout, tout ce qui est high tech en fait. Euh, donc c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, je vais également vous donner mon avis sur ces produits et vous dire si oui ou non ça vaut le coup de les acheter. Voilà, je vous souhaite un très bon visionnage, à tout de suite alors commençons par le commencement, le micro avec lequel je suis en train de vous parler n'est d'autre que le Blue Yeti, Blue étant la marque et Yeti le modèle, je suis vraiment très content de cet achat, c'est un excellent micro qui reproduit très bien la voix, je dois cependant dire qu'il est assez cher, c'est vrai que pour une qualité équivalente vous pourrez certainement trouver moins cher sur le marché, mais je dois dire que j'aime beaucoup son look et voilà j'ai vraiment craqué sur ce micro, aucun problème à déclarer depuis le début de son utilisation donc c'est vraiment un micro que je vous recommande. Pour continuer dans le domaine de l'audio, j'ai récemment fait l'acquisition du Cupad QH90 Pro Gaming Noir. C'est vraiment un des meilleurs produits que j'ai acheté cette année et pour cause, le rapport qualité-prix est vraiment hallucinant. En effet, vous avez un son plus que correct, de très bonnes basses, un packaging vraiment très sympa et vous avez en plus de ça un petit micro que vous pouvez connecter ou non sur le côté gauche de votre casque en cas de besoin. En l'occurrence, je n'en ai pas besoin mais bon voilà, ça peut toujours servir. Autre chose, le casque est vraiment très confortable et vous n'aurez pas mal au bout d'un certain nombre d'heures d'utilisation. Mes enceintes sont des Altec Lensing VS4121 et je peux vous dire qu'elles envoient du lourd. Certes elles ne sont plus toutes jeunes mais du coup vous pouvez les trouver pour moins de 60€ sur internet. Vous avez également un gros caisson de basse et je peux vous dire qu'avec le son au max et même avant, elle fait vibrer toute la maison. Évidemment, en tant que joueur PC, je me dois d'avoir un bon duo clavier-souris et c'est donc ce que je vais vous présenter tout de suite. Ceux qui ont vu ma vidéo unboxing connaissent déjà mon clavier, il s'agit effectivement du Roccat Raios MK Pro, un clavier mécanique rétro-éclairé bleu et entièrement programmable comme vous pouvez le voir. C'est vraiment un excellent achat également, c'est vrai qu'il n'était pas donné mais regardez-moi ça, on peut en faire absolument tout ce qu'on veut. Par exemple là j'écoute de la musique et il m'affiche tout simplement le spectre audio de celle-ci. La souris quant à elle vient de chez Mad Cat. il s'agit de la Cyborg Rat 9, et je dois vous dire que j'ai vraiment craqué sur le design de cette souris. Je suis en revanche un petit peu déçu de la qualité des matériaux qui s'usent assez vite, surtout quand on regarde le prix de cette souris, je pense qu'ils se foutent un petit peu de notre gueule. Mais à part ça, la maniabilité est vraiment géniale, j'adore le poids de cette souris. Le seul petit défaut pour certains, ce serait le fait qu'elle soit wireless, sans fil, mais le chargeur est vraiment très rapide et je trouve que ça ne pose pas vraiment de soucis. Le duo clavier-souris, c'est bien beau, mais je dirais que ce n'est pas adapté à tout type de situation. C'est pourquoi je me suis acheté une manette de Xbox 360 filaire noire. C'est vraiment très pratique, par exemple pour les jeux de voiture, je vous le conseille vraiment. Vous l'aurez sans doute remarqué, je possède également deux écrans. Alors ici, on a à gauche un ACRS 24-2HL, qui est tout simplement un écran Full HD 24 pouces, 75 Hz. Vraiment sympa, un très bon écran, et si j'ai l'occasion, je m'en reprendrai un deuxième. Et à droite, on a un LG Flatron L1730S qui est un écran 4 tiers qui en fait à l'origine a été branché ici tout simplement pour faire le test des deux écrans et depuis je ne peux plus m'en séparer parce que c'est vraiment trop trop pratique. Si vous n'avez jamais essayé, je vous le conseille, vous verrez, vous ne pourrez plus vous en séparer non plus. Je m'en sers à chaque fois que je fais un face commentary, ma webcam est tout simplement une Logitech C270 qui filme en 720p. Rentrons à présent dans le vif du sujet, on va parler un petit peu de mon PC et de sa configuration. Vous pouvez voir dès à présent que mon boîtier n'est autre que le Zalman Z11 Plus bleu, car il existe exactement en rouge dans sa version Hellfire, cependant, vous me connaissez, j'ai une petite préférence pour le bleu. C'est vraiment un des meilleurs boîtiers en ce qui concerne le rapport qualité-prix, il y a beaucoup de place à l'intérieur et il est livré également avec 5 ventilos intégrés, ainsi que des petites lumières bleues, moi je trouve ça vraiment très sympa. Comme je le disais, il n'est vraiment pas cher pour ce qu'il propose, en effet vous pourrez le trouver sur internet pour moins de 80€. Évidemment, le plus important est ce qui se trouve à l'intérieur du boîtier. Je suis équipé de 12 Go de RAM, 3x4, un Intel Core i7 2,8 GHz quad-core monté sur une MSI P55 GD65. J'ai également deux GTX 660 de chez MSI reliés par un câble SLI de chez Asus. Et tout ça est alimenté par une 850W de chez Corsair. Grâce à mon frère, j'ai également à ma disposition un PC portable de chez Asus, un 17 pouces. Je ne connais pas exactement le modèle, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est vraiment très pratique et assez complémentaire de la tour. C'est vrai que le problème d'une tour, c'est que c'est pas très facile à trimballer. Avant de vous parler de mon matos un petit peu plus récent, j'avais juste envie de faire une petite dédicace à cet appareil photo Samsung et à cette caméra Sony qui est la toute première qui est passée entre mes mains. En voilà une un petit peu plus récente, comme vous pouvez voir, celle-là je l'utilise toujours, par exemple pour le petit montage à la Paris Games Week. Et derrière on peut voir ma GoPro Hero 3 qui fait partie de mes trois meilleurs achats de tous les temps je pense, vraiment excellente. J'ai filmé toute cette vidéo avec l'aide de mon dernier cadeau d'anniversaire, le Canon EOS 700D, qui est tout simplement un réflexe numérique absolument excellent. Ça faisait longtemps que je rêvais d'en avoir un, et maintenant c'est chose faite. J'ai un objectif 50mm f1.8, qui est donc une focale fixe avec une très grande ouverture, ce qui permet d'avoir ce fameux flou de profondeur. Si on combine mes objectifs avec ceux de mes parents, ça nous fait quand même une belle collection. Vous pouvez voir ici, à droite, on a un Canon 35mm-80mm, donc qui est un petit zoom assez sympa. Mon deuxième objectif qui est un Canon EFS 1855 mm c'est-à-dire que c'est un grand angle avec stabilisateur, c'est plutôt très utile en vidéo. Le troisième est un Sigma 18-125mm, donc c'est un grand zoom et à la fois un grand angle. Et enfin le dernier est tout simplement un grand zoom 75-300mm, donc autant vous dire que ça zoome pas mal. Avant d'être un joueur PC, j'ai aussi joué sur console, notamment beaucoup de Nintendo. J'ai eu la première Nintendo DS, ainsi que la DSi, malheureusement que je me suis fait voler en Italie, la PS2 qui est certainement la console à laquelle j'ai le plus joué, ainsi que la Wii, et quelques jeux comme Battlefront 2 qui est absolument mémorable, et Mario Kart Wii oui, tout simplement, sur la Wii. Et enfin, avant de terminer cette vidéo, je vais vous parler de mon téléphone, le LG Nexus 5, qui est tout simplement une pure tuerie. Quand il est sorti, c'était le téléphone le plus puissant du marché et en même temps un des moins chers dans les hauts de gamme. C'est clairement moins cher qu'un iPhone, surtout qu'avant ça j'avais un iPhone et je suis passé à Android avec ce téléphone et je peux vous dire que je ne le regrette pas. Je le conseille vraiment à tous et même les utilisateurs fidèles à Apple, essayez ça et vous verrez, vous ne le regretterez pas, c'est vraiment une pure merveille. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être été utile. Euh, dans tous les cas n'oubliez pas de lâcher un commentaire si vous avez quelque chose à partager, laissez un petit like ça fait toujours plaisir Partagez la vidéo si jamais elle vous a vraiment plu et dans tous les cas on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo Bonne année 2015 et à la prochaine, salut tout le monde and watching about to go and get some watching about to go and get some watching about to go and get some compliments, compliments.